Je crois que tu voulais parler de droit d'auteur également euh, euh, Oui, euh, si tu veux. Donc, euh, lors de la conférence, euh, j'ai parlé de la situation au Canada. Avec le « notice and notice » Avec le système de « notice and notice ». Avis et avis. On essaie de dissuader le, la copie non autorisée, le téléchargement illégal. Euh, contraste avec les États-Unis et d'autres endroits dans le monde où on a un système de notice and take down, et aussi de, de répression et de criminalisation, de, enfin il y a des pénalités assez importantes, et puis le système que le Canada s'est donné, qui est quand même pas mal dans les circonstances. Il y a pire ailleurs dans le monde. Euh, et Ce système est menacé par euh, la renégociation de l'ALENA en ce moment avec euh, le gouvernement de M. Trump euh, parce que les lobbies qui sont écoutés par euh, l'administration américaine souhaitent que le Canada ait un système de notice and take down et non mm. pas un système qui essaie uniquement de dissuader le téléchargement avec des avis euh, comme quoi euh, nous savons que votre adresse IP a euh, été utiliser pour télécharger tel fichier qui est protégé par le droit d'auteur à telle, telle heure, telle date. Ne recommencez pas parce que c'est illégal et non, non, non. Mais l'avis ne dit pas « nous n'allons rien entreprendre ». Mais le système fait que le fournisseur d'accès Internet euh, ne communique pas les informations, euh, les renseignements personnels de l'abonné, donc l'abonné reçoit l'avis. Euh, mais il euh, n'y a pas de communication qui permettrait de dire, mmh. d'accord, c'est telle personne qu'on doit poursuivre devant les tribunaux. Donc ça reste en interne, c'est-à-dire que le, le fournisseur d'accès ne, ne divulgue pas l'identité de exact. la personne. Alors ça, ça pour le coup, c est, c est, vous, avez, vous avez un régime qui est plus protecteur que celui qu'on a en France. En France, c'est la HADOPI, qui euh, est une autorité euh, administrative indépendante qui a pour but de lutter contre la contrefaçon en ligne et de euh, lutter contre la diffusion d'œuvres protégées par du droit d'auteur de manière illégale. C'est un système un peu particulier qu'on a appelé la « riposte graduée » au moment où c'est est, est entré en vigueur. C'est entré en vigueur il y a huit ans à peu près, 8, 9 ans. Et euh, l'idée, c'est que d'abord, la Adopi envoie un mail à la personne une fois qu'elle a été identifiée, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a son adresse IP et qu'on est allé voir le fournisseur d'accès à Internet, pour savoir à qui cette adresse IP appartenait, on lui envoie un email, mail et ensuite on lui envoie une lettre commandée avec accusé de réception si elle récidive, après un certain délai qui est de quelques mois, et si encore une fois elle récidive, à ce moment-là on judiciarise la procédure, et il y a le ministère public qui rentre en ligne de compte et puis la personne peut être condamnée. Euh, c'est un système qui est une totale catastrophe déjà pour la vie privée des gens, parce qu'on surveille leurs faits et gestes, et c'est un système qui est une totale catastrophe parce que de toute façon il ne marche pas, la Adopie coûte des millions d'euros par an, euh, chaque année. J'avais regardé, je crois que depuis son existence, ça, ça nous a coûté plus de 40 ou 45 millions d'euros publics, euh, pour un résultat qui est euh, assez critiquable. Et aujourd'hui, les échos qu'on qu qu arrive à avoir nous font état de, de quelque chose pour lequel on va être très vigilant et qui m'inquiète personnellement, c'est qu'on cherche à étendre la compétence de la Adopie. Qui est aujourd'hui cantonné aux échanges peer-to-peer, -peer, on cherche à l'étendre au site de streaming illégaux et au site de téléchargement direct. Ouais. Et l'idée, ça serait de créer des sortes de listes noires et ensuite de les bloquer de manière euh, via le blocage DNS euh, auprès des, des fournisseurs d'accès à Internet en France. Et donc ça voudrait dire qu'un Français ne pourrait plus accéder à ces, ces sites-là il serait probablement redirigé vers une page euh, lui indiquant qu'il tente d'accéder à un contenu illicite, parce que c'est comme ça que ça, ça marche en France pour d'autres euh, types de censure administrative de sites. Donc on peut penser que ce sera la même chose. Voilà, donc on, on restera vigilant, mais clairement sur, sur ce, sur, sur ce sujet-là, euh, le, le Québec est à une solution qui est beaucoup plus protectrice ouais. des, des droits fondamentaux. Euh, N'hésitez pas à vous en inspirer parce que si le Canada n'est pas le seul endroit où ça existe, c'est quand même très bon pour… Euh... Ouais. On leur proposera, on leur dira « inspirez-vous du, du, du Québec pour… » Ça va euh... commencer par un projet pilote et le projet pilote a euh, prouvé que ça avait un effet euh, dissuasif. Les gens, euh, leur vie privée était respectée mais ils ont senti qu'ils avaient mmh. été pris euh, la main dans le, le pot de biscuit. Euh, bah voilà, donc, euh, merci d'être venu. Euh... Merci de m'avoir invité, c'était un plaisir. J'ai beaucoup aimé euh, découvrir Montréal et la culture québécoise. Et peut-être que pour les autres sujets, on peut leur recommander d'aller voir la vidéo de la conférence Oui, nous vous recommandons d'aller voir l'intégrale de la conférence euh, du 19, du mercredi 19 septembre au laboratoire de Cyber justice de l'Université de Montréal.